Bienvenue sur la songerie. Aujourd'hui commence une nouvelle série d'hypnoses. J'ai écrit 12 hypnoses pour chaque signe du zodiaque. Ces hypnoses dureront environ 15 minutes. Comme nous venons de passer au signe du taureau, pour cette première vidéo de cette série, nous commencerons donc par le taureau, signe de la Terre. Donc cette hypnose se basera sur un endroit terrestre. Bien entendu, même si vous n'êtes pas du signe du taureau, vous pouvez très bien écouter cette vidéo. Chaque signe astrologique comprend des qualités et des défauts. Pour le signe du taureau, j'ai trouvé intéressant de travailler sur la perception que l'on peut avoir de soi, la jalousie et le jugement. Alors commençons. Comme d'habitude, vous pouvez vous installer confortablement. Et vous pouvez fermer vos yeux. Je vous invite à prendre une profonde inspiration par la bouche. Et calmement, vous pouvez expirer par le nez. Vous pouvez le faire une deuxième fois. Sentir que votre corps se relâche de plus en plus. Lentement. Tranquillement. cette musique que vous pouvez entendre, vous pouvez vous concentrer un peu plus sur ma voix que cette musique. mais alors que ces sons passent dans vos oreilles, même si des sons normaux peuvent vous atteindre en arrière-plan, vous pouvez accepter, chaque note, chaque son vous amène à plonger de plus en plus dans cette hypnose. Et vous pouvez déjà sentir votre front se relâche. Et alors que vous pouvez vous laisser écouter cette hypnose, vous sentez que vous respirez normalement. L'air passe tout naturellement. Votre respiration peut se rallonger légèrement. Votre expiration peut devenir plus en plus profonde vous permettant ainsi de vous laisser porter par cette hypnose de plus en plus tandis que vos paupières sont posées devant vos yeux vous pouvez commencer à visualiser le taureau vous pouvez choisir sa couleur la longueur de ses cornes de ses cornes peut-être, est-il un motif particulier, ou une texture particulière, peut-être tout simplement est-il un taureau un peu plus basique, peu importe. Vous avez vos yeux fermés, et vous êtes le seul créateur de ce taureau imaginaire. même si votre inconscient, le principal concepteur de ce taureau, vous êtes votre inconscient comme votre inconscient influe sur votre conscient, tandis que votre inconscient vous partage son idée, sa vision, votre vision de vous et de ce taureau comme de cette hypnose, et alors que vous plongez de plus en plus. L'intérieur de vous, vous pouvez vous imaginer maintenant dans une magnifique prairie verdoyante, entourée d'arbres majestueux, et de ce taureau imposant qui garde paisiblement les nu Vous pouvez sentir l'herbe douce sous vos pieds et le parfum des fleurs sauvages dans l'air. Le silence de la nature, accompagné par le doux murmure du vent qui caresse vos joues, au rythme de votre respiration. Vous pouvez vous approcher du taureau et ressentir son énergie puissante et protectrice. Vous pouvez sentir sa force tranquille qui vous invite à vous connecter à votre propre force intérieure, mais vous pouvez avancer dans la prairie, et vous pouvez sentir toutes les énergies négatives s'envoler de votre corps et de votre esprit chacun de vos pas. Vous laissez derrière vous toutes les pensées, toutes les tensions. Et toutes les énergies néfastes pour vous. Et alors que vous continuez de plonger dans votre esprit, vous pouvez voir des papillons aux couleurs chatoyantes et ces oiseaux majestueux qui planent dans ce ciel bleu. Vous pouvez vous sentir de plus en plus détendu, de plus en plus calme, comme ce taureau. Qui vous accompagne dans cette prairie. Vous pouvez décider de ne pas continuer de visualiser, mais votre inconscient oui, continue de plonger de plus en plus profondément. Vous vous éloignez de tout ce qui vous entoure et vous vous laissez envelopper par la paix intérieure. plus ici, mais vous êtes là-bas, dans cette prairie verdoyante, avec ce taureau qui vous garde, qui vous protège. Et alors que vous plongez encore plus profondément dans cet espace de sérénité et de paix intérieure, je vais doucement décompter de cinq chaque chiffre, vous plongerez encore plus profondément dans cet état de relaxation profonde. 5. Vous pouvez vous sentir de plus en plus tranquille, de plus en plus serein. Et vous vous connectez à votre force intérieure. Grâce au taureau qui vous accompagne. L'esprit conscient s'assoupit lentement et vous plongez encore plus bas dans votre esprit, tout en restant en sécurité grâce à la force tranquille du taureau. 3. Vous êtes profondément tranquille, profondément serein, et vous pouvez laisser vous envelopper par la paix intérieure de cette prairie verdoyante. 2. Vous êtes parfaitement relaxé, parfaitement apaisé. Vous pouvez ressentir toute l'énergie bienfaisante qui émane du taureau qui vous garde. vous vous retrouvez dans le niveau le plus profond de votre esprit, où votre inconscient peut vous partager des souvenirs, des aventures, des idées, pour vous accompagner dans cette séance d'hypnose sur YouTube. Maintenant que vous pouvez vous sentir apaisé, laissez-moi vous raconter une histoire. C'était une fois, dans une prairie verdoyante, un jeune taureau qui n'avait pas de corps. Ce jeune taureau, du nom de taurus, était jaloux des autres taureaux de la prairie. Il enviait les cornes de ses congénères. Il passait sa journée à brouter de l'herbe dans la prairie. Il regardait les autres taureaux qui discutaient, s'amusaient entre eux. Plusieurs fois, les autres taureaux venaient le voir, discutant un peu. Mais Taurus, peu confiant et jaloux, ignorait ou raccourcissait rapidement la conversation avec les autres. Il il parler, s'amuser avec les autres taureaux, puisqu'il n'avait pas de cornes, se disait-il. Mais pendant plusieurs jours, la pluie tomba dans la prairie verdoyante. C'était certes peu appréciable, mais Taurus savait que cela nourrirait les plantes, les fleurs, et que lui, ses congénères, avoir de l'herbe pendant les jours qui viennent. Puis, vers le jour où la pluie s'arrêta, Taurus rejoigna une grande flaque d'eau qui s'était faite durant ces jours de pluie, il se mit à boire l'eau. L'eau était fraîche, comportait un tout petit peu de terre, mais il avait pris l'habitude et cela ne lui posait pas de problème depuis le temps. Lorsqu'il finit de boire, Taurus put se voir sur le reflet de l'eau. Cela faisait très longtemps qu'il ne s'était pas vu. La dernière fois, il apprenait encore l'école de la vie. Se regardant, il vit ses yeux, son nez, sa bouche encore humide après avoir bu. Oreilles, mais sa grande surprise, des grandes cornes. Mais contrairement à ses congénères, ces cornes avaient poussé de telle sorte qu'il était impossible pour lui de les voir jusqu'à ce jour. Depuis ce jour-là, Taurus comprit que la vision qu'il avait de lui depuis si longtemps. N'était en fait qu'une illusion. Et depuis ce jour, il a appris à se fier, son regard, comme il l'avait toujours fait, mais aussi à apprendre des autres, pour que sa perception de lui, du monde qui l'entoure, soit plus élargie et plus réelle. Eh bien, à présent, je vais compter de 1. 5. Et à 5, vous serez alerte, vif, et vous pourrez laisser à votre inconscient ce qu'il souhaite retenir. Et vous, votre conscient, vous pourrez éventuellement liker, commenter si vous avez aimé. 1. Vos yeux s'ouvrent lentement. prendre une très grande inspiration. Comme ça. 3. Vos muscles se réveillent. Vous pouvez vous étirer pour les réveiller encore plus vite. 4. Vous remontez de votre esprit. Vous êtes vous, dans votre corps, de nouveau dans ce monde éveillé. 5. Vous êtes prêt, prête, continuez votre journée normalement. Et même avec plus d'énergie qu'avant cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez liker, vous abonner pour que vous puissiez me retrouver plus facilement. Et découvrir des hypnoses chaque semaine. Belle journée à vous.